Hey Salut Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo manga et j'avais envie de vous faire un truc que je voulais faire depuis déjà pas mal de temps. Je voulais vous mettre en avant une maison d'édition en particulier. Puisque dans le monde du manga, c'est vrai qu'on a tendance, quand on est un bon lecteur, d'avoir un peu ces maisons d'édition chouchoutes, que ce soit en général ou pour des thèmes en particulier, etc. J'espère donc que ce concept vous intéressera ou du moins que j'arriverai à vous y faire intéresser. Et puis si ça peut me permettre de mettre en avant des éditeurs que j'apprécie ou des œuvres que j'apprécie chez eux, moi je trouve que le concept est encore mieux. Je vous ai dit que j'avais cette idée de vidéo en tête depuis un moment, mais j'avoue que j'ai été motivée à la faire là, tout, genre tout de suite maintenant, depuis que j'ai vu la dernière vidéo de Blabla Books, qui a fait un truc similaire dans lequel elle présente une maison d'édition avec 5 bouquins de chez eux mis en avant. Pour cette vidéo, je me suis un poil inspirée de ce qu'elle a fait, mais j'ai quand même fait à ma sauce et j'ai pas repris comment elle, elle a fait le truc. Sinon je vous propose de commencer et aujourd'hui j'ai envie de mettre en avant les éditions Komikou. Je vais vous parler en premier de ce qui pour moi s'inscrit comme les points forts de cette maison d'édition. Ensuite je vous parlerai de leurs titres phares, donc maximum 3 séries puis quelques one shots de trois coups de cœur lecture que moi j'ai eu pour cette maison d'édition et enfin je vous ferai un petit euh, top 5 de ma wish list d'oeuvres que je veux découvrir de ces éditeurs pour moi les éditions Comikou sont synonymes avant tout de tranches de vie je trouve que c'est un des genres dans lequel ils se débrouille le mieux et où ils proposent des séries vachement intéressantes. D'ailleurs, il faut savoir que c'est un de mes genres de mangas préférés. <rire> Mais je les relie également beaucoup au fantastique et à la fantasy. Et notamment aux univers qui s'inspirent beaucoup du folklore japonais. Parfois pas que japonais, ça peut être des bestiaires totalement inventés. Mais voilà, il y a souvent un côté un peu folklorique dans leurs univers de fantasy publiés. Pour moi, c'est aussi vraiment ce qui fait l'identité de cette maison d'édition. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne publie que de la tranche de vie et de la fantaisie, hein, pas du tout. Je fais juste part de l'image que moi j'ai de cette maison d'édition. Pour vous présenter les séries phares de l'éditeur, je me suis servi du site Manga News et en fait j'ai fait des moyennes, des notes données par la rédaction aux séries avec celles des notes des lecteurs. Et donc par rapport à ces moyennes, j'en ai déduit un petit peu les séries phares. Accouplées à mes connaissances de l'univers du manga évidemment. Une des séries phares de chez Komiku, c'est les Anguilles démoniaques, qui est un thriller qui côtoie un petit peu l'horreur, donc c'est une saga en trois tomes. Parce que oui, chez Komiku, ils ont aussi un petit fond de licence d'horreur ou thriller assez intéressant. Et donc dans cette série, on va suivre un mec, en gros, qui est trentenaire et qui va se retrouver à travailler pour un mec qui va l'embaucher parce que le personnage principal a des dettes et du coup, voilà, il faut qu'il les rembourse. Et il va se retrouver à travailler pour un gars qui va lui faire faire des trucs vraiment des sales missions dans un univers vraiment très sombre. Hein. Cambriolage, prostitution, machin bidule, voilà, vous voyez un petit peu le tableau. Et donc on va suivre l'évolution de ce personnage qui va être amené à adopter une carrure un peu plus imposante parce que malgré le tout ça se voit pas tellement mais il a pas une grande confiance en lui-même. Et donc on suit son aventure en trois tomes et a priori c'est... Un récit avec vraiment une ambiance oppressante, avec un aspect assez mystérieux aussi. A priori le personnage principal est assez attachant quand même, du moins en tant que personnage on arrive un peu à se mettre dans sa peau. Et il paraît que l'auteur, enfin le dessinateur du manga se débrouille très bien au niveau des expressions des personnages. Si vous aimez l'horreur et le suspense, n'hésitez pas à vous pencher sur ce titre, peut-être qu'il pourra vous intéresser. Ah, j'ai mal au dos les enfants, c'est dur de vieillir Ouh, vais m'agenouiller comme les japonais, franchement, c'est quand même mieux pour le dos. Je suis un peu plus haute maintenant. Le deuxième titre phare de Komiku, c'est Les Fleurs du Passé. C'est un, une petite romance tranche de vie en quatre tomes terminés. Et quand j'ai lu le résumé, mais j'ai voulu pleurer, ça a l'air tellement touchant. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui tombe amoureux d'une nana d'une trentaine d'années qui travaille dans une boutique de fleurs. Et à un moment donné, il va avoir l'occasion de se faire embaucher là-bas puisqu'elle cherche quelqu'un pour l'aider. Et donc il va essayer d'en profiter bah, pour se rapprocher un petit peu d'elle. Mais il va vite découvrir que ce lieu est hanté par euh, le défunt mari de cette femme qui est mort quelques années auparavant. Et en fait, il hante les lieux mais elle ne elle le voit pas, il n'y a que le mec qui va, qui va le voir et l'entendre. Et donc on va suivre l'évolution de leur relation, et également la relation qu'il va un peu nouer avec ce fantôme. Et lui-même, comment l'ancien mari va percevoir euh, cette nouvelle situation, hein, de voir sa femme essayer de se faire conquérir par un, un, un nouvel homme. Et donc voilà, mais ça m'a l'air waouh hyper émouvant, genre un récit empreint de nostalgie. Est-ce qu'on peut retrouver l'amour et comment quand on l'a déjà connu une fois et puis perdu ça m'a l'air d'être un récit qui s'intéresse profondément à l'âme humaine et aux traumatismes qu'on peut vivre dans nos vies et à comment avancer, enfin je pense, et franchement si c'est fait avec subtilité, je pense que ça peut être hyper émouvant, donc franchement ce titre il me fait super envie maintenant que je fais cette vidéo. Troisième titre phare de chez Komiku, peut-être que là ça va plus vous parler puisque c'est un titre assez récent, je parle de The Ancient Magus Bride qui a été vachement encensé je crois grâce à l'adaptation animée mais le manga a été tout de suite bien reçu par la critique et les spectateurs dès qu'il est sorti. J'ai eu l'occasion de lire un extrait du premier tome à l'époque mais j'ai pas lu le tome en entier et j'ai jamais continué ensuite, non pas parce que ça ne me plaisait pas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai lu mais plus bah, par manque de temps, je lisais d'autres choses à ce moment là et je me suis pas spécialement penchée dessus mais pareil je pense que je vais essayer euh, de lire cette série quand je pourrais mais ce qui m'embête c'est qu'elle est en 14 tomes pour l'instant au Japon et que c'est pas terminé moi j'attends de savoir si la fin est vite prévue. <rire> Une espèce de tranche de vie dans un univers de fantasy dans lequel les personnages apprennent à se connaître et à s'apprivoiser je sais que tous les deux sont très bien développés d'après ce qu'on m'a dit, leurs relations également, et en même temps l'univers en lui-même est hyper bien développé, il y a tout un folklore imaginé par l'auteur qui a priori est hyper impressionnant et super chouette. Je sais aussi que ça s'inspire de pas mal de contes, notamment bah, La Belle et la Bête, moi c'est tout de suite celui auquel j'ai pensé, mais apparemment ça s'inspire un peu d'autres contes, voire peut-être même un peu du folklore japonais, je sais pas. Mais voilà, c'est une série qui me rend hyper curieuse et c'est pour ça que j'avais dans les licences phares, même si elle est ex aequo avec une autre série, mais euh, j'en parlerai dans ma wishlist. Pour l'anecdote, il faut savoir que pendant hyper longtemps, mais genre des mois, j'étais persuadée que le titre c'était The Ancient Magnus Bride. Ça doit être à cause de The Mortal Instrument ou de la série Shadowhunter ou du film, enfin voilà, c'est un univers que j'adore. Et il y a un personnage dedans qui s'appelle Magnus, Magnus Bane, le fameux sorcier de Brooklyn, n'est-ce pas Et du coup, mais je lisais, à chaque fois que je lisais le titre du manga, j'étais persuadée de lire Magnus Bride. En plus de ça, il y avait aussi la série Magnus Chase et les dieux d'Asgard, écrite par Rick Yordian, celui qui a fait Percy Jackson, que j'avais aussi dans la tête. Alors avec tous ces Magnus de partout, moi j'étais persuadée qu'il y avait aussi Magnus dans ce titre-là, mais non J'ai aussi pu noter que chez Komiku, il y avait deux one-shots écrits par la même autrice qui s'appelle... Aoi ah Ikebe. Les one-shots c'est Ritournel et Au fil de l'eau, donc c'est plutôt de la tranche de vie avec de l'émotion ou de l'historique. C'est deux one-shots qui sont vraiment bien notés et encensés par les gens qui les ont lus. J'avais envie de les mettre en avant aussi parce que c'est vrai que les one-shots, il y en a qui préfèrent parfois ce format-là et on en parle pas souvent dans le monde du manga vu qu'on est beaucoup centré sur les séries. Mais pour ceux que ça intéresse, maintenant vous avez deux petites références de chez comic -Con. Maintenant on va passer à mes trois coups de cœur de la maison d'édition. Alors en fait il n'y en a que deux parce que le troisième n'est pas un coup de cœur, mais comme j'avais pas d'autres séries à vous présenter de chez eux, bah, je voulais vous parler d'un troisième titre. En plus il n'est pas très connu et c'est quand même mignon. Il s'agit de Yako et Poco. C'est dans un monde qui est un peu semblable au nôtre, mais en même temps un peu plus futuriste, dans lequel les gens sont souvent assistés par des robots, notamment notre héroïne qui elle est une mangaka et donc ça c'est son chat robot qui l'assiste dans ses tâches de mangaka en fait. Ces robots parlent et ont ce qu'on pourrait appeler une espèce de conscience et à la fois on nous parle un petit peu des coulisses de l'édition en fait, notamment dans le monde du manga et en même temps on a ce côté un petit peu nostalgique, futuriste, ils appellent ça de la nostalgie positive derrière avec nos personnages qui vont être entraînés dans une espèce de quête d'objets qui sont des stylos, des stylos de Yuko, qui renferment en fait les souvenirs de leurs propriétaire. Donc voilà, c'est un petit peu mystérieux, il y a un côté un peu mélancolique mais assez doux. Le, au niveau du dessin, je vous ferai des close-ups, c'est vachement mignon. Euh, voilà, moi j'ai trouvé que ce premier tome était plutôt mignon, j'aime bien l'univers, après c'est pas encore un coup de cœur, je trouve que l'aspect... Euh, avec les crayons et les souvenirs est vraiment très très peu développé dans ce tome-là, c'est limite anecdotique, donc euh, moi j'attends de voir si dans la suite ça se développe un petit peu plus pour voir si le manga veut nous mener quelque part ou pas. Ensuite j'ai envie de vous parler d'une petite trilogie que j'ai absolument adoré l'année dernière, il s'agit de Soupinou Et oui oui oui, le petit Soupinou Ah là là, mais qu'est-ce que j'ai aimé ce manga C'est donc en trois tomes terminés, j'aurais même aimé que ça dure un petit peu plus longtemps euh, soupinou. Donc, on va suivre euh, deux jeunes japonais qui habitent en Finlande. C'est un frère et une sœur et qui tiennent une boutique de soupe. Et un jour, euh, la jeune femme, elle va se balader et tomber sur une espèce, on dirait un pissenlit. Je crois qu'elle va garder dans un bocal. Et il se trouve que ce pissenlit, après quelques jours, il va se transformer jusqu'à devenir cette espèce de petite boule de poils qui s'appelle, du moins qu'ils vont appeler Soupinou. Et à partir de là, on va suivre le quotidien de ces deux personnages, le frère et la sœur, dans leur petite boutique avec Soupinou. Euh, on va le voir aussi un petit peu grandir, évoluer, apprendre des choses au fil du temps, vraiment. Mais c'est hyper hyper mignon. Si vous voulez un petit manga doudou, feel good, mais juste qui fait du bien, qui fait sourire et surtout qui vous attendrit. Parce que vraiment, mais Soupinou, il est trop trop mignon. Moi, à chaque page où il apparaît, mais j'avais un sourire béa et j'étais en mode... Oh, mais il est tellement mignon C'est comme quand t'es gaga devant des photos ou des vidéos d'animaux, quoi. Ou devant ton animal de compagnie, si t'en as un. C'est exactement la même chose. Soupinou, c'est notre petit animal de compagnie fictif. Franchement, mais il est tellement trop mignon. En plus, la nana, elle l'habille, elle le nourrit. Enfin, c'est trop chou, quoi. C'est vraiment trop mignon. Et votre vous sous un bon plaid, avec un bon thé bien chaud. Et lisez Soupinou, vous allez voir, mais ça va vous mettre tellement bien et ma grosse série coup de cœur de chez Komiku, c'est... Euh, J'ai lu le premier tome il y a seulement quelques jours. Il faut savoir que c'est une série qui traînait dans ma wishlist, mais depuis assez longtemps. J'avais pas encore osé sauter le pas. Et honnêtement, je m'attendais à apprécier, voire à beaucoup aimer, mais je m'attendais pas à un coup de cœur instantané. Et dès le premier tome, en fait, c'est même pas un coup de cœur. Je parle là vraiment d'un coup de foudre. Il s'agit de la saga Arte. Wow, je m'attendais à un truc bien, mais je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment aussi bien. On est projeté dans la Florence en Italie du XVIIe siècle, donc c'est vraiment l'époque, l'effervescence de l'art à cette époque-là, avec les peintres et compagnie, les sculpteurs. C'est vraiment un petit peu l'âge d'or artistique de l'Italie, et cette jeune femme, elle s'appelle Arte, elle est issue de l'aristocratie, sauf qu'elle, et eh ben euh, voilà, c'est pas une aristocrate qui prévoit de se marier, machin, trouver un bon parti pour bien vivre, comme sa mère voudrait qu'elle le fasse, et comme sont obligées de le faire les femmes à l'époque de toute façon, elle, elle rêve de devenir artiste peintre. Pour ce faire, il faudrait qu'elle renonce un peu à sa vie d'aristocrate et qu'elle aille trouver. Un maître dans la ville de Florence qui lui apprenne l'art de la peinture pendant plusieurs années etc et qu'ensuite qu'elle qu parte de ses propres ailes. Le souci étant évidemment qu'elle est une femme mais oui et à l'époque on est dans une société qui est profondément misogyne, hein les peintres ne sont qu'exclusivement que des hommes, les femmes ne sont pas censées devoir travailler, sauf les villageoises évidemment, femmes de commerçantes etc. Donc ça va être extrêmement difficile pour elle de se faire un nom, de se faire une place dans ce milieu là et surtout euh, de passer outre toute cette misogynie ambulante. Mais malgré tout, elle va tout laisser tomber, si je puis dire, pour réaliser son rêve. Et elle est vraiment déterminée à le faire, à la fois parce qu'elle veut devenir peintre par vocation, mais il y a également une espèce de rage qui l'anime par rapport à la condition des femmes. Elle trouve ça tellement injuste que juste parce qu'elle est une femme, on lui interdise de vivre par elle-même et d'être indépendante. Et donc elle va finir par être prise sous son aile par un peintre un petit peu euh, réputé, en fait pour avoir jamais pris d'apprenti, déjà. Et c'est pas le mec, voilà, le plus joyeux, le plus sympathique du monde. Il est un petit peu taciturne, un petit peu renfermé. Mais on va vite découvrir, je crois qu'il s'appelle Léo, si je me trompe pas, je... mais j'ai un doute. On va vite découvrir que c'est quand même un personnage qui peut être assez touchant. Voilà, c'est juste sa personnalité qui est un petit peu renfermée. Et tous les deux, ils vont vite nouer une petite relation, du moins, qui va peut-être mettre du temps à s'installer et qui va certainement se développer dans les autres tomes. Mais voilà, ce tome, il m'a fait battre le cœur par tous les sujets qu'il aborde, et parce que je me suis extrêmement, mais extrêmement reconnue dans le personnage de Arte, mais également la relation qu'elle va avoir avec son maître, je m'attendais pas à ce que ça parte forcément par là, et mais ça marche trop en fait, je trouve ça hyper mignon, ça m'a vraiment touchée pour l'instant, mais je suis trop fan et j'ai hyper hâte de savoir la suite, d'ailleurs j'ai déjà commandé le tome 2, je ne veux pas attendre, je veux le lire absolument. Et voilà, j'ai trop hâte de voir si elle va réussir à se faire un nom, je vais hâte de voir comment elle va gagner en skill et comment elle va développer son talent de peintre, puisque on est vraiment aussi centré sur ça en fait, sur comment on devient peintre en Italie, comment ça marchait les relations apprentis, parce qu'au début tu es apprenti, ensuite tu passes assist assistant, ensuite tu peux avoir le statut de maître, enfin voilà. Il y a toute une sociologie à, à traverser avant de devenir peintre, et voilà, il faut faire ses preuves en fait, et c'est juste trop intéressant, on apprend vraiment plein de choses sur l'Italie de cette époque-là. C'est hyper attachant, c'est hyper fort, et moi je suis juste hyper fan, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce premier tome, il me tarde vraiment, comme je vous ai dit, de lire la suite. Et pour terminer, je vous présente donc 5 titres des éditions Komiku qui sont dans ma wishlist manga. Et pour la plupart, je pense vraiment que je vais les découvrir en 2021, puisque c'est prévu déjà depuis l'année dernière pour certains que je les lise. Le premier, c'est la série dont je vous parlais, qui est aussi populaire que The Unchecked Magus Bride. C'est vraiment deux séries qu'on qu met côte à côte en général. Je parle bien sûr de L'Enfant et le Maudit. Cette série de Nagabe, qui est un auteur dont la, popu dont la popularité monte en flèche depuis cette série-là. Euh, j'ai déjà lu le premier tome de L'Enfant et le Maudit, il me semble, au moment de sa sortie. Et c'est pareil que Magus Bride, j'ai pas continué parce que j'avais d'autres choses à lire, etc. Mais j'avais quand même beaucoup apprécié, j'avais trouvé l'univers assez intriguant. On va donc suivre une petite fille qui vit avec une espèce de créature un peu non humaine, et en fait tous les deux, voilà, on va suivre un peu leurs relation comment ils vivent, etc., un petit peu isolés, puisqu'en effet, le monde dans lequel on évolue au début est un petit peu mystérieux. A priori, le non humain y cache, une vérité sur le monde à cette petite fille pour la préserver qu'elle reste un petit peu voilà innocente et candide comme elle est elle peut l'être à son âge. Il y a un côté assez sombre et mystérieux dans ce tome finalement. En même temps il y a cette petite lueur de douceur et d'insouciance avec cette petite fille et la relation qu'elle noue avec ce, cette créature et voilà j'ai vraiment hâte de découvrir cette série un peu plus en détail et de la poursuivre. En plus c'est en 11 tomes terminés. En plus je sais que c'est une série de, cœur de ma de ma WAPI dont je vous mettrai la chaîne également en barre d'infos elle en parle très très souvent et je sais qu'elle l'adore et donc voilà je moi j'ai prévu de vraiment mieux remettre en 2021 et d'essayer de me relancer dedans et d'ailleurs pour l'anecdote jusqu'à ce que je prépare cette vidéo mais j'étais persuadée que l'enfant et le maudit c'était fait par le même auteur que The Endshake Magus Bride mais vraiment j'étais hyper persuadée de ça alors qu'en fait et eh ben non pas du tout c'est deux hommes différents mais franchement je sais pas pourquoi j'étais absolument certaine que c'était la même personne qui faisait ces deux séries là mais non c'est juste que l'univers du moins l'aspect fantastique et les personnages il y a quelques similitudes mais c'est pas du tout la même personne en fait voilà donc j'ai eu cette révélation en préparant cette vidéo la deuxième série de ma wishlist et eh ben c'est The Unchained Magus Bright, justement donc je vais pas vous en parler de nouveau puisque je l'ai assez fait tout à l'heure là je vais vous parler du Maître des Livres qui est une série apparemment bah pour les amoureux de la lecture et effectivement on va suivre un, un mec voilà qui peut avoir un aspect un petit peu... il est décrit comme étant un peu dur physiquement voilà c'est pas le mec qui est hyper souriant ou duquel on a envie de s'approcher qui a l'air hyper sympathique en fait. Cet homme il est libraire et en fait il est libraire spécialisé en littérature jeunesse. une fois on va un peu au-delà de son apparence un petit peu dure. En fait, on se rend compte que c'est juste un mec hyper passionné par ce qu'il vend, par les bouquins. Et il est toujours là pour conseiller en fait, les clients au bon moment, toujours là pour donner les bons conseils, etc. Et donc, moi, en tant que libraire et amoureuse des livres, ben, j'ai trop hâte, je suis trop curieuse du moins de découvrir cette série. Ça m'intrigue énormément, puis j'en ai aussi entendu beaucoup de bien. L'avant-dernier titre de ma wishlist Comiku, c'est « Minuscule ». Un titre que j'ai envie de découvrir depuis fin 2021 et je pense que je vais craquer sous peu. On va y suivre donc le quotidien tout simplement d'un petit peuple de la forêt. Vous savez, c'est ces gens qui sont tout tout petits comme dans Ariety, le film des studios Ghibli. Donc on va suivre la vie, le quotidien de ces petits hommes et femmes de la forêt. Tout simplement, ça m'a l'air d'être hyper mignon. Le dernier titre de ma wishlist, c'est Somalie et l'esprit de la forêt. Un titre qui m'intrigue depuis qu'il est sorti, mais voilà, j'hésitais un petit peu à me lancer dedans, j'étais à des fois j'étais en mode oui j'ai envie de le lire, d'autres fois j'étais en mode ouais non pas tout de suite. Donc dans cette histoire a priori on va suivre, euh, déjà on est dans un monde où que les humains ne sont plus vraiment là, en tout cas ils occupent ils occupent plus la terre de la même manière qu'on l'occupe aujourd'hui, et on va suivre un golem, donc une espèce de créature qui a adopté une petite fille qu'il a trouvée égarée dans les bois. Et à partir de là, il a décidé de partir à la recherche d'autres êtres humains, certainement pour ramener la petite fille à, à, à eux. Et donc on va suivre bah, la relation entre ces personnages-là, puisque finalement, ce golem qui est un peu réputé pour être, on va dire, sans cœur, il va finir par s'attacher à cet enfant. Et donc je pense qu'on va suivre leur relation tout en évoluant à la fois dans leur quête mais aussi dans la découverte de cet univers. On est vraiment dans de la fantaisie pure et a priori donc ce serait un petit mélange de minuscules avec le côté un peu plus sombre de The Magnus Magus Bride. Et aussi avec la relation voilà créature-enfant. voilà c'est un petit mélange de titres qui sont pour moi propres à, à l'image que j'ai des éditions Comikou. Et j'ai aussi envie de découvrir cette saga dont j'entends aussi du bien. Et voilà c'est tout, je vais me dépêcher de conclure parce qu'il me reste que deux minutes, je pense qu'après mon téléphone va couper. Je voulais vous remercier infiniment puisque j'ai découvert par hasard qu'on était 1300 sur la chaîne, et voilà on a passé un petit cap et je suis trop contente, franchement je vous remercie bah, à ceux qui sont là depuis le début, à ceux qui sont là depuis moins longtemps, à ceux qui viennent juste d'arriver, voilà, merci de suivre mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait toujours plaisir, comme je vous dis, d'échanger avec vous. Hein. Quand je dis à la fin des vidéos, c'est pas pour faire genre, euh, faire juste une conclusion. Je le pense vraiment, voilà. Merci à vous aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux, pour ceux qui le font. J'adore échanger, papoter avec vous. Et voilà, j'adore aussi tourner ces petites vidéos, j'espère que ce concept là va vous plaire. N'hésitez pas à me dire de votre côté si vous avez des coups de cœur chez les éditions Comikou, ou s'il si y a des trucs que vous vouliez découvrir chez eux en tout cas. Moi je sais... enfin moi je sais... Je sais qu'à un moment ils avaient des difficultés financières, je crois que c'était un peu à cause du Covid début 2020. Et voilà, on a tous un petit peu craint pour l'avenir de ces éditeurs, et pourtant franchement ils méritent vraiment pas qu'il leur arrive une galère. Ils ont des titres vraiment atypiques et super sympas. Et voilà, à quoi. Je, moi je les aime vraiment beaucoup en tout cas et je n'ai qu'une envie c'est de les découvrir un petit peu plus en détail. Donc n'hésitez pas à partager vos coups de cœur comme je vous l'ai dit. Sur ce je vous fais plein de gros bisous et puis bah j'espère que je vous retrouverai pour ma prochaine vidéo. D'ici là prenez soin de vous, je vous aime très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao